Soupçonné d'importer des armes pour le gang Los Colos, des détectives du LSPD se sont rendus sur les lieux. Une fusillade a suivi, un suspect ayant été tué devant le bâtiment. Le SWAT a été appelé pour répondre. Ah, et là ils envoient 4 quatre gars. Ouais, mais c'est nous. <rire> c'est vrai, c'est nous. Ça <rire> <J> va <oublié. rire> Bon bah allons-y. Hein. Ils sont armés. C'est tout ce qu'on sait. Je dirais pas par où rentrer, c'est trop gros. Ok. Il oh bah, y a une porte juste en face, on va passer par là. Hein. Chacun sa porte. Ouais, son chemin. Chacun sa porte. <rire> euh, bah vas-y. hein euh, ça, ça continue derrière, il y a une sorte de cour. Bon oh bah écoute, on va passer par là. Hein. On, on arrive wall. au comptoir. Il euh, n'y a pas de piège. J'ai pas beaucoup de visuels, mais on est au comptoir. Ok. Vas-y, go. Hein. Du moment qu'on gueule, c'est bon. Attends, je passe de l'autre côté de la porte pour mais pouvoir ouvrir Mais c'est ce dire, tu devrais te mettre de l'autre côté, enfin du côté de ouais. euh, serrure à chaque le fois poignée ouais Ah c'est fermé Ah On peut pas ouvrir T'as le lockpick ou pas Non mais tu peux pas aller à lockpick, y'a même pas le logo Parce qu'il y a pas de serrure en fait Ah si au dessus, pardon, j'ai rien défoncer est la bon, porte C'est bon ouvert, tu peux rentrer là. Sinon j'ai un, j'ai un pompe hein. Y'a un oh, civil, exactly. de... attention il s'est enfermé le civil à midi là, derrière la porte au fond là Enfin, on sait pas si c'est un civil, faut faire attention à un suspect. Ok, du coup, deux portes droite, gauche. Ok, porte à gauche, Wolf. Là où y a le mec. Regarde celle de droite. Ok. Il a un Donc, peu du sang partout sur celle pas de, de pièce, droite. Regarde aussi. piège, pardon. Euh... La mienne vient de s'ouvrir. Ok, Wolf, voilà, reste yeah. attentif sur un la, la note là. Bon je vais ouvrir Je referme la porte okay. Derrière, derrière, derrière Attention au vite Ok un au sol, oh. vas-y rentre Y'en a qui manote le, le corps qui est au sol à mes pieds là Vas-y retourne sur eux ouais. si tu veux ouais. Je regarde les 6 Ok Get down and show me your damn hands! Ok, au sol. Get down and show me your hands! Y'a rien dans tes 6 Wolf! Civil tué? Non, non, c'est pas un civil que j'ai buté, hein! Bah, ça vient de mettre civil ouais. tué, moins 200. Bah, ceux qui ont buté un civil, c'est pas nous! Non, euh, elle a pas bugué là? Qui est mort, là? C'est qui cette personne là qui est. Euh, qui est contre le mur, là? Non, non, mais. on est tous là, hein! C'est une fille mais euh, elle, elle est elle pas morte pas. hein Ah tu devais lui mettre les menottes Ran Bah oui mais Tu lui as euh... mis un coup sur la tête c'est ça <rire> Elle répond pas. <rire> ah ouais non elle répond rien du tout. Euh, voilà c'est elle, elle a buggé, elle est morte. Ah putain elle a buggé dans le mur Oh la la la... lui mettre une balle. <rire> euh... Par contre j'ai pas d'arme pour lui. Ah. Il en avait c'est sûr. Ah si. Si si. si Je les... Hop c'est bon. Elle réagit pas du tout. Pas non aller bah aller. elle doit être morte hein C'est pas, oh, pas grave, on refera hein. J'ai essayé de la taser, mais... Ah mais c'est pareil, j'ai du lacrymo mais... Bah, non, pour moi elle est... elle est morte dans le mur hein Je tout Non non, bon, elle est debout moi oh, ouais, Elle est debout ouais. et en vie Je vais voir, comme je host, est-ce que j'ai... Non je peux rien faire sur elle Elle a ah, la, la toi, tête dans le... non Bon c'est pas grave, on continue, on verra... Ah ouais sur ton écran, elle est au sol Ah ouais Regarde toi, Wolf le mec il bouge un petit peu au sol, hein. il est pas... C'était quoi pas. Je suis pas sort, du... pas toi, Tu sais pas Baisse-toi, baisse-toi, baisse-toi C'est bon il est au sol, faut que je recharge Passe devant Je veux que je greffe. Non, non c'est bon, je suis Wolf Il... il ouais, faut que tu... Tout... Police, hands up Ok Vas-y, je suis dans les 6 de Wolf, c'est bon Attends c'est quoi à droite là Ok c'est la porte. Oh y'en a deux portes derrière nous hein. Oh putain y'a plein de portes hein. c'est pareil. Attends Wolf Wolf reste là reste là reste là. Faut qu'on check les... les pièces où... Bah referme celle là ouais. Ouais. Ça c'est les toilettes. Elle est pas piégée. Pour moi y'a personne dedans. Je vois pas de pied en dessous des... Des portes des toilettes. Vas-y on va check les toilettes quand même. Y a deux portes ici hein. Ouais. Hands up! Get down and put your hands where I. Hands up now! Ok, toilette clear. Ouais, le porta-wolf à gauche. Mais ça doit être celle que j'ai. Ah, ouais, non, celle-là, non. Non, non. Mais ouais, celle-là, ça... c'est celle que j'ai refermée, celle-là. Oui, là -là. oui, oui. Pareil, des toilettes. Euh, j'ai pas de pied en dessous des, des portes de toilettes Pas de piège? Ça... Non. Vas-y. Non. J'ouvre Ouais c'est clair Ok bah on va du coup reprendre la, la porte au fond hein. Je vois si je peux arriver à regarder dessous Une bah porte ouais. à gauche, une porte sur les 1h ouverte et une porte au fond, pareil À droite Ouais, ouais c'est ça Il y a une porte à gauche Y'a un mec mort mais qui bouge Ouais je sais pas s'il si est... ah, j'en ai mis est pas mal hein. je pense qu'il va pas se relever mais bon on sait jamais. Et on a un couloir qui part sur la droite et après sur les 1h on a une porte qui est ouverte. La porte à gauche elle, elle est fermée Elle est fermée ouais. Ok. Vas-y hein, tu pars à droite Wolf. Et moi ce que je fais c'est que je rentre tout de suite derrière vous et je prends celle de gauche. Ouais. Wolf si t'as du contact tu te baisses hein. Ouais On a une tu porte la à gauche, gauche ouverte, ouais. Ouais contact. Attends, je peux ça, pas, ça, faut que je recule, refaire, ça fait droit de gauche, ouais. il y a un fond, ouais, au fond, fond, a, au fond, fond, fond, fond. il réagit. Faites gaffe, on a un gars. Oh, attends. Putain, en fait, il revient. il revient. recule pas, Wolf. si tu Si tu recules en fait, mon arme elle se lève et du coup, je peux pas tirer. <rire> T'es trop près. Non, mais derrière moi, il y a la porte, il y a le je suis bloqué en fait, il y a l'étagère. recharge, c'est bon. avons un suspect down here. Need medics asap. Talk to entry team. Ok, ma porte me donne sur le quai de chargement. Il y a personne. Voilà, hein. ah on, a... on a une grosse pièce. hein. Euh... Là avec Wolf. Hein. Je pense qu'il y a une autre porte au fond. Vas-y, Wolf, progresse un peu. Au check à gauche. De quoi au fond À gauche de cette pièce là. Non, non, vas-y, ouais. Voilà. Ok, il y a une escalier sur ta gauche. Ouais. Suspect taken out, sir. Euh, on va peut-être partir sur la pièce qui est au fond là à, droite, à, nos, à ta droite Wolf. Et lui mmh. Et lui là Lui faut qu'on qu le menote. Vas-y. Ah, ça il faisait pas semblant. Euh, son arme elle est derrière je peux pas la récupérer pour l'instant on va pas rentrer dedans. Mais je pense qu'on va partir sur la pièce au fond euh, à droite. Ça va donner sur le hangar là. Ouais, t'as ouais. besoin d'aide ou tu nous l'as fait à l'envers Euh, checker parce que si... Vas-y, euh, ouais. Guillaume, check. Guillaume. Ok, Guillaume il est tout de suite game. en sortant, en passant par la porte sur notre gauche. Il a une chemise blanche, un pantalon bleu, mais il a pas d'arme. Ok. Mais, mais euh, Ouais, par contre, c'est quand même pas mal ouvert face à nous. Hein. Ouais, mais je... à droite y'a quoi Rien euh, Justement une ouverture en fait en face et euh, 3 mètres après à droite il y a une grosse ouverture en fait qui donne sur l'entrepôt D'accord parce que à gauche, il y escalier, au fond à gauche il y a l'escalier mais il y a un mec à, à notre gauche aussi, ok. Attends je regarde, j'ai pas regardé qu'elle soit piégée, non c'est bon. Vas-y on va passer par là, si je trouve ça plus safe mais. Je vais où Bah progresse un petit peu déjà Wolf, on va essayer de. Tu rentres pour choper le mec à gauche Ouais ouais, mais faut, faut qu'il se rende le mec, faut il faut qu'il se rende, c'est ça le truc ouais, de La façon que c'est fait le mieux c'est que t'ailles tout droit Wolf hein, et, et au pire Tipex euh... Bah attends avant d'aller tout droit On faut qu'on soit sûr que le mec de gauche il soit juste civil hein. Ouais bah, J'ai pas de visuel sur lui Get down and put your hands up. Il est tout de suite à gauche Police. Oh il est hands là up. y a du monde à midi là Wolf oh. Il y a du monde, il y a du mouvement au fond Wolf bah... Ok civil il est sur toi Aran qui se ce qui dessus là Victor Wolf. Il y, y a un mec qui est sorti de la porte du fond. Ok, pop, il me tiré Il y a le civil, euh, Ran. Suspect taken out, sir. Bien joué Ran. Je recolle sur toi Ran. Hein. Attention à l'escalier. Ok, c'est tout secure. sécurité. Juste un autre jour, mon sueno. Ran, t'es mort Non. Juste fais mon job, sir. Par contre, j'aimerais bien récupérer son arme à lui là. Ah, ok. Merci. Work, Et lui, j'ai pas son arme non plus. En fait, le mouvement que je voyais, c'était les, les colis sur le tapis And roulant là. Up. Allez, à son arme. Vas-y, reco je recolle reco sur vous. Ran, t'es où Dans le, le couloir où vous étiez. Ok. Ah, Vas-y, viens, vers. Je le gère lui. T'as récupéré son arme non Je l'ai. Ok, bien joué. Elle, elle est là. Il, il, il a ouvert la porte du fond là-bas. Avec vous. On va peut-être pas aller dans l'ouverture du hangar à droite, on va peut-être passer par l'escalier euh, à gauche. Wolf. On va essayer de, ne de nettoyer déjà ce, ce côté-là. Là. Porte. Y'a madame qui gueule là. gueule à droite. Hein. T'as besoin d'aide. On est dans des bureaux face à nous. Il Y'a un mec armé. Il a un PA dans la main. Ok Directement en face de la porte. Il est proche Euh, non. Je pas crois qu'il qu est reparti sur la droite. Pas que j'ai envie d'utiliser mon C2, mais... <rire> ouais, il est reparti. Je pense qu'il Soit il est parti à droite, soit à gauche. Je l'ai plus en visuel. Mais il y a un mec est... armé dans la cette pièce. La pièce est grande Et ou pas ouais. Est-ce qu'on euh, peut flasher euh, Non, c'est des bureaux. C'est des bureaux, ouais. le problème, c'est que c'est plein de petites cloisons. Ah ouais. C'est plein de petites cloisons, Là, il revient. Il est face à la porte. Fais gaffe, hein. Fais gaffe, parce que là, il peut allumer derrière la porte. Ouais. Hein. Il est face à la porte. Okay. Get down and show me your hands. Euh, ce il, est... Autre... il est. Vas-y, je flash. Envoie euh, en à gauche, vas-y. Envoie juste à gauche. il est sur le. sur la gauche. Et il est avec toi, Wolf. Il s'est rendu. Il s'est rendu. Rendu. Euh, rendu, ouais. rendu. Ok, ok. Bien hein. joué. Ouais. Ah, oh, il a pris la flash, hey, les il, il a pris la flash assez pieds quoi. Faites gaffe, euh, mais... le. On a une ouverture sur le hangar hein, quand même. Il l'a pris en pleine tête. <rire> C'est pour ça qu'il est chaud. voit en fait. plus rien. <rire> ok, j'ai pris les deux portes qu'on avait dans les six. un euh, problème avec les et... chauds, et... Euh, <rire> <rire> euh vas-y, euh... <rire> Guillaume, viens. On va check la porte là. <rire> ouais. Fais gaffe, on en a une autre derrière une hein, porte. Ok, ça donne. De toute façon, ça donne sur le. Euh... Le hangar. T'es euh... à côté, je crois. Oh merde Ah bah ben désolé je me suis trompé de pas bouton pas de piège, y a pas de piège Faut qu'on se faire attention en bas là Ah bah ben, on tombe sur l'escalier le, en fait ouais, qui redescend Ouais c'est ça ouais ouais Y'avait une autre porte dans l'ISIS par contre là-bas Ah ouais Ouais oui. On a celle où on est rentré, il y en a une autre à côté Un bureau Ouais sûrement All right Ouais une petite réserve, il y a un civil dedans, c'est une femme. Ah celle elle qui... Vas-y, il ouais. Vas -y, y a pas de piège hein. Ouais, attends je regarde parce que à chaque fois tu veux... Ah, non. Oui, mais... Je ah, sais non. pas, on sait jamais, vas-y ouvre doucement. Get down and put your hands up. Elle est tout de suite sur la gauche, elle a la tête contre hands le bureau. C'est bien, okay. reste tranquille madame, awesome. je suis obligé de vous... vous me noter hein. You know Ouais, ouais, c'est ouais, comme ça, pars. madame, c'est comme euh, ça. Euh, Adam, on va les laisser dans le bureau tranquille. Voilà. <rire> non, je peux pas, je suis sur Twitch. <rire> Allez, on recolle euh, sur la ça porte. Court de gauche, de ça court au fond de l'entrepôt. Ça court au fond de l'entrepôt là. Mais là, la, la porte qu'on va ouvrir, ça donne pas sur ce côté-là de l'entrepôt. Non, non, non, mais tout au fond, j'en ai vu un passer. Ok. Le gaffe à de gauche. Hein. Il y a un bureau, là, a un a bureau en... ouais. Il y a un bureau en bas. Ah, il y a des machines à café. Voilà. Vous voulez un café Fais gaffe je crois que ça a causé dedans. Là. Non Faites gaffe à la fenêtre. Hein. Ouais. Je dépasse et je stop. Oh y'a un mec dedans, armé. Avec une SMG, il est sur la gauche de la porte. Désolé mon gars, j'ai pas sommation là, mais <rire> ouvert la porte, t'es allé m'allumer. Ah, j'ai pas eu le choix, hein. désolé les gars, j'ai pas eu le temps de lui gueuler dessus. Hein. On appelle sous la morgue. Bah, c'est eux qui ont choisi leur vie. Hein. Ouais, j'avoue. Travailler à la poste, c'est dangereux. <rire> c'est pour ça que Docoli arrive jamais. <rire> S'il bute les. les livres. Ah, ah, Est-ce que j'ai pas gueulé, c'est ça Non, c'est que la nana qui a bugué à l'entrée.. Euh... Ouais. Bon, après, c'est pas, pas de notre faute. Hein. C'est un échec. Ah merde oui. Ah oui c'est ça, c'est.. Ah ouais. Elle fait pas partie des civils. Hein. Ah ouais mais c'est là, là elle a ses à la tête contre le mur. <rire> Vas-y on progresse euh, bah, tout droit, je dirais. Je sais pas s'il y a une ouverture tout droit. Il faudra faire gaffe du coup sur la gauche pour l'instant. Pas ouais, tout droit. Parce que moi, je regarde ouverture. Euh... Ouais, ouais. Enfin, t'es midi Wolf. Euh... Là. Ouais. Je sais pas ce qui se passe à droite là. Attends, je vais juste euh, jeter un oeil, Il y avait des poubelles. Le euh, escalier qui fait une passerelle. Oh là là là, non, là, là là là non, c'est immense ici, putain. Ah ouais. tout gauche sur l'extérieur. Euh... Ah, à l'extérieur oh. à gauche. Ouais, je t'avouerai que... A droite, en face. Vas-y, escalier, sérieux. escalier à droite. On n'est pas assez de 4 hein, pour faire ça. Hein. Ça rouvre à droite et à gauche. Oh, il y a une ouverture encore ici. Vas-y Wolf voilà, on va checker à droite là Il y a une porte euh, qui est ouverte là Vas-y dans T6 je garde la ligne moi tu es qu'il vient de Ah ok on est arrivé oh. ici Ok c'est bon c'est bon Ran oh. j'ai failli t'en mettre <rire> On recolle sur vous calmez-vous les gars ah. On est là, et la même joueur. hein dans la nuque <rire> Vas-y Wolf on te suit <rire> Ah, ah c'est en dédale Fais droit à ah ouais, c'est de... gauche Ah, c'est que des recoins et tout tout droit parce qu'on peut repasser à priori en dessous ouais, de gauche. le contact. Vas-y, à genoux, là À genoux, on t'a dit Merci. Il y a une porte à droite qui est fermée. À ta droite, Wolf, dans droite, droite. Ouais, c'est ça. Oh la vache. On s'est Il est de l'autre côté. Il est dans le bâtiment ou. Il est en bas Ok, DK là, voilà côté. sur ta ligne. Qui est à gauche là Il est parti à gauche. Ran, vas-y. Il va, il va passer devant toi là. Okay. Il y en a un deuxième. Deuxième. A a abattu. Les deux un, un seul. Avec un haut euh, orange. Merde merde putain, putain. putain ah bien joué les gars ah, au moment je voulais sortir mon fusil à flash là ah, deuxième il décale à gauche je lui ai mis une balle je sais où, pas, Guillaume là. Le... là derrière vous en fait hein. ok ok ok ok je garde les 6 mais de temps en temps je retourne pour vous aider progresse juste Wolf à droite qu'on prenne en appui le après, c'est, je me retrouve coincé entre. la Non, porte ouais, et voilà, je suis derrière les... toi, je suis derrière toi là. Et je prends quoi La porte ou l'escalier ah, La porte. Le... La porte est fermée pour l'instant. Ah, si tu veux, tu peux recoller sur eux, le temps que je garde les arrières Sur moi, on peut passer. Je vais passer devant gauche. toi. Euh, venez, coller euh, Wolf là pour euh, que je m'occupe des deux gars là qui sont au sol. Il y a une porte qui est à droite qui est fermée. Enfin, je vais juste euh, checker l'étage vite fait. gaffe Wolf, je passe devant toi. Je vais checker la porte. Okay. Le suspect est hors de la ah, je peux pas Je peux pas regarder derrière cette porte. Ah, oui, oui il, est dans, il, est, il est dans une Tu peux pas ouais, tu peux mmh. pas l'ouvrir mmh. euh, On peut l'ouvrir mais j'ai pas pu regarder derrière ah, Bon, vas-y on va essayer. Vas-y Wolf, on prend la porte. Attends, je ma clé. T'en a couché combien Ran Euh... 1... Peut-être 2. Le deuxième il a pris une balle, je pense que je l'ai abattu mais je suis pas sûr. J'ai fini d'ouvrir. Ça donne dehors. en face, parking oui. à droite. Oh, un coup de feu. Derrière. Oh le turn que j'ai mis à Il m'a Excuse moi je suis passé devant toi Guillaume je crois hands up. Balance une flash au fond au cas où hein. Si tu veux rentrer Oh la vache Arrivée à <rire> hands up, Allez, la de droite hands up. Hands up. Ok y'a personne d'autre je, je passe à droite avec vous et je garde les Il y a du monde dans le bâtiment hein. Je referme la porte ah, c'est peut-être vous que j'entends un... Porte au fond à droite, clear C'est des toilettes mais ça a l'air... c'est safe Je vois personne Pas de piège Il Non va les gens, Et là c'est pareil, c'est safe pas de piège. It's the cops. Non. Oui, c'est le copse, ouais. C'est le, le copse, <rire> ouais. Ok. Il y a une porte. Il y a une autre euh... porte derrière, c'est ça Ouais, ici, ici, il y en a une aussi, euh, Guillaume. Au fond, à droite aussi, ouais. Ok, vu. Ok, sinon. Euh Non, c'est le... ça doit être l'entrée parce que c'est un bureau, enfin un comptoir. C'est safe, mais il euh, y a personne et il n'y a pas de piège. Ça a pas l'air mauvais ça. Hein. Piège Wolf Non, pas de piège. Il ouais, a la safe tous les deux, euh, la... la pièce quand même là. Ouais, vas-y. Ils font l'autre, au moins le bâtiment sera fini. Hein. Un canon à l'extérieur. Bonjour. Vas-y, vas-y une entrée ça Ouais, nous c'est l'entrée du bâtiment nous okay. On va peut-être ouais, sortir Ouais, on vous voit oh, okay. Vous êtes à l'extérieur, on vous voit ouais Ah oui, ok Ok, faites gaffe, on va ouvrir la porte qui donne dehors Grande ah, on est sur le... Ouais, on est sur le quai de chargement Ok On va où Il oh, y a un avion vous le voyez aussi Non, non. C'est pas synchro. Ah oui, non. Ah si, je le vois. Si, si, si, je le vois. Parce que vous avez fumé. Non, je vois <rire> un arrière-plan bien dégueulasse, mais. Euh... Euh, du coup, faut qu'on retourne. Euh... Ah tiens, on va aller par là, quoi. Euh, Wolf euh, mais midi là, ouais. Il y a moyen d'avoir des armes plus lourdes si on est plus nombreux, genre FN Minimi. Euh, je sais pas si y a des... Oh, il ouais, y a pas de Minimi. Il y a pas, pas de bah, batteuse, on est le des... Ouais. A eu, Après il y a ces modable, hein, donc il euh, y, a, y a pas mal de mods, je vous montrerai ça d'ailleurs. Il y a MK-18 je crois. Il y a un workshop euh, où on peut avoir les, les mods. Euh... Ça fait le tour, on a fait le tour. Là, ouais, le Bah vas-y on, va on va retourner dans le bâtiment, de toute façon on a le hangar à nettoyer. Hein. Bah, le but c'est de pas les tuer euh, quand même. Ouh, on n'a pas le choix à la forteresse, voilà, On assez. va passer les escaliers, hein, vas-y. Ce qui manquerait, c'est que tu vois, il me fasse un peu plus de. Euh, Peut-être de slots ou des trucs comme ça et euh, que tu puisses avoir des snipers. Ouais, ouais je t'ai pas vu, ouais. toi. Comment ça, là Là, c'est lui pas, que j'ai mis une balle. Le mec il fait une noix il croise les bras quoi, non. Non je boude J'étais à deux doigts de lui mettre un coup de bouclier. Eh Jean-Pierre écoute-moi, tu vas te rendre hein. Potentiellement il y a peut-être un deuxième mec parce que Ran il a dit qu'il en avait buté un mais on en voit qu'un, enfin peut-être deux mais il y en a qu'un au sol là. J'ai un civil sur moi là, je le dépasse. Vas-y vas-y. Je le dépasse si vous voulez le dépasser. J'aime bien mettre les airflex. Oh. Tu peux pas le croire ça. Travail, sûr. Man. On travaille chez Chronopost toi. Euh, on est tous dispersés, on recolle sur Wolf. Ouais. Là priori, y a priori y'a pas d'autre choix que de d'aller à droite. Ok. Par contre fais gaffe là on est en plein milieu, hein. donc tout est ouvert. Hein. De ça, et puis il y en a un qui se promène. Ouais, il y en a un potentiellement qui se promène. Ouais. Okay, et puis il a pas de sortie, on est bloqué là ça. On est bloqué ouais. OK. Hein. Demi tira jamais. Demi tour. On sortira jamais, on va on va mourir <rire> ici. <rire> on va retrouver tous les colis perdus. On va manger tous les chocolats de, de Noël. Il y avait des burgers hein, si vous voulez, si vous avez faim. Ils envoient des burgers par la poste Bah je sais pas il y y'avait un burger sur la table tout à l'heure. On peut pas aller à droite, bah à gauche. Hein. Non, on dira pas à droite. Là. Gauche. Il y avait un quai euh, euh, qui s'ouvrait ici. Oui c'est ça. On extérieur là. Les forces d'intervention doivent conditionner tout le monde dans le doute. Non mais elle prend pas mal hein. En fait, Minimi c'est plus militaire, hein. là on est plus des opérations, attention il y a derrière le camion à midi là, le camion nos suenos, il y a un, ah, ouais, je crois, est... je crois, je crois qu'il est pas bon. Il y en a un deuxième à gauche, à gauche, oh, il a... ouais, il m'a mis une balle, oh, il m'a mis une balle, dans la jambe gauche, t'es Ouais oh, c'était le dernier, punaise, Euh, ah, moi qui regarde toujours derrière, euh... c'est moi qui prends les balles quoi. Je bah vas-y, t'as qu'à se mettre si les chargeurs aussi. Vas-y, je m'occupe de lui. Bon bah, mis à part le petit bug de madame qui s'est pris le mur, euh, c'était pas trop mal. Ouais. Ce n'est pas trop mal sorti. Hein. Euh, Il manque y y y des bugs encore Arrête qu ce ah, ok. Des armes, ouais, peut-être ah des bah armes. Oui. Ah On bah va voir si c'est qui a buggé. On va fouiller euh, la partie des la moins la moins marrante du du jeu. Trouver les armes qu'on n'a pas ramassées. Euh... Ah ok, euh, Louis, excuse-moi. <rire> Donc là, en fait. Euh, on a terminé la mission, sauf que si elle se termine pas automatiquement, ça veut dire qu'on a oublié des choses. Donc, par exemple, une arme au sol ou un truc comme ça. On a eu un bug en début de mission parce que on devait donc arrêter. Une... On avait une suspecte, une cible suspecte à... à arrêter. Et en fait, on était pas mal. Sauf hein. qu'en fait, elle s'est pris le, le mur. Et elle a bugué. Elle a bugué, elle est morte. Alors que qu'elle s'était rendue. De quoi y en a qui s'est détaché Non Ah euh, si ouais celui... moi je le vois pas attaché moi. Celui qui a mes pieds a... les serflex sont à côté et il est détaché Euh non il est attaché pour moi Oh elle a complètement bugué cette là Ouais Parce que moi il y a pas le serflex mais il est pas attaché quoi Si si il est attaché pour moi Lui il est attaché Où est-ce euh... qu'il y a plus de monde abattu C'était par là hein. Lui a son arme ah, Y'a un mec au fond mais euh, c'est un, un décor ou... Ouais c'est un, un décor lui parce que je ne pouvais rien faire avec lui. Lui là ouais, je... ouais ouais, ça, il a la tête buguée d'ailleurs. Ouais c'est un décor. Mais... C'est un civil que le joueur s'est fait, euh, fait abattre. Euh, moi... attends, ah, je mes FPS là, ils font la gueule. Hein. Euh, est-ce que tu disais que tu avais tiré sur un deuxième mec au fond Bah du coup est-ce que c'est un civil sur qui j'ai tiré ou je sais pas trop Je tout. sais pas. Mais ça se sera... trouve, on se prend la tête pour rien parce que la nana c'est pas et tu la voyais morte mais tu pouvais pas l'attacher. Oui. Ouais, ouais, et puis cool. moi je la voyais debout, hein. Avec le logo ouais. comme quoi je pouvais l'attacher et tout, mais je ouais. pouvais ouais. rien. Attends, ouais, je vais je retourner la bon voir, voir, voir si je peux l'attacher, mais pour moi elle était. En fait, elle était, euh, tu sais, comme les. Comment dire, les PNJ qui sont qui sont pas animés, tu sais, avec les bras écartés, elle était dans le mur quoi. Ouais. Peut-être qu'il foirer toute la mission. Attends, hein. je, vais, euh, je vais aller voir. Mmh. Mais ouais. Euh... Je ne pas avoir vu de... enfin de... je pouvais rien faire avec elle. Je ne pouvais pas interagir. Ouais, Elle est buggée buggée quoi. Arrête de lui faire des choses bizarres. Bah ouais mais j'essaie de... d'avoir une interaction avec elle. La seule interaction que je peux avoir c'est celle-là mais euh... <rire> non bref c'est buggé ouais. On va voter hein, page up. On va avoir une mauvaise note un mais moi je pense qu'on s'en est bien sorti même si c'est une mauvaise note. C'est le jeu, jeu qui a bugué. On, on va voir si les il porte ou si c'est une arme. Ouais ah, c'est peut-être une arme hein, mais... Si est non pas, non, il est euh, pour évidence pour sécurisée. Euh... Non, elle a fait foirer la mission. Ah, putain comment elle te fait foirer la mission, elle te m'aider. <rire> moi j'ai mission objective 3 sur 4. Ui, será? Vai velho, É, ó.